Le sujet de ce stage était « Analyse spatialisée des dispositifs collectifs d'accompagnement de politiques publiques agricoles en région Occitanie. » Donc, depuis 2008, plusieurs politiques visant à rendre l'agriculture de la France plus durable ont été mises en place. Et donc, ces politiques ont été euh, mises en œuvre par euh, des dispositifs collectifs euh, d'accompagnement, donc ce sont des groupes reconnus par l'État qui mettent en relation des, exploita et des exploitants agricoles pour échanger euh, sur leurs pratiques agricoles et partager l'expérience et euh, les connaissances qu'ils ont en agroécologie. Donc euh, pendant mon stage, j'ai étudié trois dispositifs donc les groupements d'intérêt économique et environnemental que par la suite j'appellerai G2E les fermes du réseau euh, démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes en phyto-sanitaires euh, que j'appellerai par la suite fermes défis et euh, les groupes 30 000 qui sont une extension euh, des fermes défis euh, et dont l'objectif est d'arriver à 30 000 euh, participants. Donc ces euh, dispositifs ont des objectifs, objectifs communs mais ils ont des mises en œuvre différentes. Euh, donc, euh, ces dispositifs sont étudiés euh, dans le cadre du projet TERRAE pour euh, Dispositifs nationaux territorialisés euh, de politique publique en agroécologie euh, qui est une collaboration entre la DRAF et INRAE. mes encadrantes étaient euh, Catherine Foyer-Benos de la DRAF et Sylvie Ladé et Floriane Clément-Coumard d'INRAE. Ce projet a quatre actions de recherche et mon stage s'inscrivait euh, dans la deuxième action et donc, l'objectif du projet est de mieux comprendre les dispositifs pour ensuite les multiplier sur le territoire. Donc, les objectifs du stage étaient euh, donc, euh, de mettre en œuvre de A à Z, donc, de l'analyse du besoin jusqu'à la production, la diffusion et le partage des données euh, donc, euh, sur euh, l'analyse spatialisée des dispositifs en constituant une base de données multi-échelle en identifiant et en cartographiant les zones de forte et faible densité des trois dispositifs et en recherchant les hypothèses qui pourraient euh, expliquer ces euh, zones. Euh, donc, euh, j'ai mis en place une chaîne de traitement. Donc à partir de données anciennes et de données métiers, j'ai créé une base de données avec euh, la contrainte, contrainte du, re, euh, du Règlement général de protection euh, des données, qui est un règlement de l'Union européenne euh, qui a été voté il y a euh, cinq ans, sur la protection des données à caractère personnel. Donc pour ça, j'ai créé donc une seconde base de données dérivée de la première en anonymis anonymisant euh, les données. Euh, donc ensuite, grâce à un croisement SIG, j'ai pu obtenir euh, les parcelles des exploitations agricoles dont j'ai extrait donc le centre de chaque parcelle. Et euh, j'ai pu donc à partir des adresses euh, des structures et des exploitations agricoles euh, récupérer donc la localisation donc en latitude et en longitude de, de ces structures et de ces exploitations agricoles. Ce qui fait que j'avais euh, donc euh, trois euh, niveaux d'organisation donc les parcelles euh, les exploitations agricoles et euh, les structures euh, pour les trois dispositifs que j'ai pu étudier de manière euh, unitaire et combinée. Donc, euh, toutes ces étapes euh, ont eu lieu donc, au mois d'avril. Ensuite, euh, pour euh, voir comment euh, donc, ces dispositifs étaient répartis sur le territoire pour euh, pouvoir analyser leur densité, euh, j'ai euh, créé donc, des cartes euh, de densité. Donc, étape a eu lieu euh, jusqu'au mois de juin. Euh, donc ensuite, euh, j'ai euh, récupéré les zones de forte densité et faible densité euh, de chaque euh, dispositif. Et euh, grâce à des hypothèses explicatives, j'ai pu chercher à expliquer pourquoi on trouvait donc, ces zones de forte et faible densité à ces endroits-là. Et donc, euh, toutes ces étapes ont duré jusqu'au mois d'août. Donc Les plateformes logicielles que j'ai utilisées euh, ont été nombreuses. Donc Pour les traitements géomatiques, j'ai utilisé euh, QGIS puisque c'est euh, donc euh, ce SIG qui a été utilisé à l'ADRAF, euh, à qui euh, les données vont être euh, transmises à la fin de mon stage. Euh, j'ai utilisé le système de gestion de base de données euh, PostgreSQL et son extension spatiale PostGIS euh, via accessible via Sage 4 et dans une moindre mesure j'ai également utilisé le SIG ArcGIS et donc en bureautique j'ai utilisé donc Excel pour euh, faire quelques, quelques statistiques, PowerPoint pour préparer euh, les présentations lors de réunions du stage ou euh, lors de comités de pilotage, euh, un SharePoint pour partager les documents et FileZender pour l'envoi de fichiers euh, lourds et de manière sécurisée donc entre Montpellier où j'étais au début de mon stage et euh, Toulouse où j'étais euh, à la fin de mon stage. Et donc ces deux derniers outils plus particulièrement ont été utiles euh, lors de nos conditions de télétravail. Donc les points abordés lors de cette présentation seront donc le jeu de données d'entrée, euh, la répartition spatiale des dispositifs et puis les facteurs qui pourraient expliquer cette répartition. Euh, donc euh, les données enseignères provenaient donc, de l'IGN et euh, de la DRAF. Donc les données que j'ai eues de la DRAF étaient les parcelles celles qui étaient contenues dans le registre graphique donc ce sont les parcelles des exploitants agricoles qui touchent la PAC. Et concernant euh, les données métiers, elles étaient également fournies par la DRAP. Donc pour pouvoir communiquer de manière plus simple sur euh, chaque dispositif, on a associé à chaque dispositif une couleur, donc bleu pour les gi 2 e rouge pour les fermes des filles et jaune pour euh, les groupes 30 000. Et donc, euh, on a également regardé combien il y a les euh, pour chaque dispositif et à chaque niveau. Et on voit que lorsqu'on est plus précis euh, dans, les, euh, dans les niveaux, euh, le nombre d'entités euh, augmente. Et puis, quelques statistiques ont également été faites euh, sur euh, chaque dispositif. Euh, donc, euh, à la demande de la DRAF, j'ai produit euh, donc quelques cartes, comme par exemple euh, en haut à droite, le, les groupes 30 000. Euh, et le nombre d'agriculteurs engagés dans chaque projet euh, donc géolocalisé euh, à la structure euh, de chaque groupe. Et euh, pour la suite de mon stage, pour analyser euh, donc, euh, la répartition spatiale des dispositifs, euh, donc on s'est intéressé au niveau des exploitations agricoles que, euh, où, dont j'ai récupéré la latitude et la longitude à l'aide de la pays adresse. Et donc, euh, Suite à l'utilisation de cette API, j'ai euh, créé une fiche méthode pour pouvoir réexpliquer euh, comment j'ai utilisé cette API. Donc, on, pour euh, la suite, pour étudier les zones de forte et faible densité, on s'est intéressé aux exploitations agricoles de tous les dispositifs en même temps qui ont re été regroupés en un seul euh, jeu de données. Et donc, euh, pour cela, on a euh, créé donc, euh, des cartes de densité. Et pour expliquer comment j'ai créé les cartes de densité, je vais me baser donc sur les euh, structures euh, porteuses des G2E pour expliquer comment j'ai créé euh, donc ces cartes de densité. Donc, lorsqu'on représente ces données, on peut avoir des problèmes, euh, par exemple, euh, il ne faut pas que les points soient trop petits sinon dans les zones peu denses on ne verra pas qu'il y a des points et il ne faut pas non plus qu'ils soient trop grands sinon dans les zones très denses on ne pourra pas distinguer les points euh, les uns des autres et se rend compte vraiment de la densité euh, de la zone. Par exemple ici euh, on ne sait pas exactement euh, combien il y a de euh, structures porteuses du côté euh, de euh, Narbonne et donc quand on regarde, quand on regroupe euh, ces structures porteuses euh, donc les structures porteuses qui se trouvent qui se trouvent dans, dans un rayon de, de 10 km, qui sont éloignées de moins de 10 km les unes des autres, on se rend compte qu'il y en a des quatre à Narbonne, ce qu'on ne voyait pas. Euh, donc la raison pour laquelle on ne voyait pas, c'est que en fait les points étaient superposés. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir euh, créer des cartes de densité pour se rendre compte de la densité. Donc pour cela, on a utilisé la méthode d'estimation de noyau de densité. Euh, donc euh, cette méthode a trois euh, paramètres euh, principaux. Donc euh, tout d'abord, euh, le paramètre le plus important va être euh, le rayon. Donc, C'est la distance à, à partir de laquelle euh, l'influence d'un événement discret, donc euh, l'événement discret, c'est représenté sur le schéma par un point noir. Euh, donc ça va être la distance à partir de laquelle l'influence d'un événement discret euh, va être nulle. Ensuite, on va avoir euh, la taille euh, d'un pixel, euh, euh, euh, pixel de la carte de sortie, donc la taille d'un pixel de la guetelle, et enfin on va avoir la forme de la fonction noyau, donc Kernel Function, qui détermine comment l'effet d'un événement discret va se propager. Donc pour cela, j'ai mis en place une analyse de sensibilité et j'ai discuté avec des collègues experts en statistiques. Et donc, concernant donc le principe de cette méthode, donc à chaque événement discret, donc toujours représenté par un petit point noir, on va appliquer... Euh, donc, une fonction qui est représentée par euh, les, la courbe noire euh, pointillée. Euh, la courbe rouge représente euh, la somme de toutes les petites courbes noires pointillées. Et c'est l'estimation euh, de la fonction de densité. Son intégrale est égale donc, au nombre d'événements discrets, donc ici 5. Et la courbe bleue, c'est l'estimation de la fonction de densité euh, normalisée. Et donc, euh, on a réalisé un POC sur donc, toujours les structures porteuses euh, des 2 e et on a obtenu donc, la carte de densité euh, à droite. Donc la carte de densité, ça va être toute la zone qui est en couleur. Et donc les zones qui ne sont pas en couleur, par exemple, au sud-ouest euh, de l'Occitanie, ça va être des zones qui sont situées à plus de 35 km, donc, qui est le rayon qu'on a utilisé dans ce cas-là. Donc à plus de 35 km euh, d'une structure porteuse. Donc on se rend compte que plus, euh, la, plus la zone est dense, plus euh, la couleur va être foncée, va, euh, va être violette. Et donc, euh, cette carte euh, de densité euh, fait apparaître des discontinuités euh, de tendance dans l'espace euh, en lissant donc, euh, les données. Donc ensuite, on va chercher donc, les zones de forte et faible densité euh, donc de la carte de densité. Donc pour cela, on s'est intéressé donc, à l'histogramme de la carte de densité qu'on voit en haut. Et euh, donc, on a... Euh, on a fixé les seuils de la, de la manière suivante. Donc, Les zones de euh, forte densité, les zones de faible densité, vont correspondre aux 20% de pixels euh, qui ont les euh, plus importantes et les plus faibles euh, valeurs. Et donc, euh, toutes, euh, toutes ces étapes de construction de cartes de densité euh, et de détection des zones de forte et faible densité ont mené euh, à l'élaboration d'une fiche méthode euh, pas à pas euh, avec capture d'écran. Euh, donc ensuite, euh, on a analysé donc, les zones de forte densité de toutes les exploitations agricoles donc, en même temps. Donc, euh, pour cela, on a euh, représenté euh, donc, les zones de forte densité des exploitations agricoles sur la carte de gauche. Euh, donc, on a utilisé également les, les couleurs dont je vous avais parlé au début. Et par exemple, pour euh, les zones de forte densité des exploitations agricoles, qui font, qui, euh, les zones de forte densité euh, donc, euh, en vert vont être les zones de forte densité euh, à la fois euh, des gi 2 et des groupes 30 000, puisque les GI2E étaient en bleu et les groupes 30 000 en jaune, et que euh, les deux couleurs euh, font donc, du vert dans, le, dans la neurologie. Dans et donc on s'aperçoit qu'il y a euh, 40% un petit peu moins de la surface de la région oxydémique qui va être en zone de, de forte densité, et euh, donc 20% euh, de la surface qui va être euh, en zone de forte densité de GI2E, que ce soit donc seulement des GI2E en bleu ou des GI2E et l'un ou les deux autres euh, dispositifs. Donc ensuite, on a regardé euh, l'intersection des surfaces donc des zones de forte densité et faible densité et on se rend compte qu'il y a euh, un petit peu moins de 20% des zones de forte densité des gi 2 e qui vont correspondre à des zones de faible densité des fermes défis et des groupes 30 000 et un peu moins de 30% des zones de faible densité des gi 2 e qui vont correspondre à des zones de forte densité euh, des fermes défis et des groupes 30 000, ce qui signifie que euh, donc les gi 2 e d'un côté et les fermes défis et les groupes 30 000 d'un autre côté euh, vont être euh, complémentaires et que là où euh, les GI2E vont se développer, les fermes de défi et les groupes 30 000 ne vont pas se développer et inversement, puisque on a dit que euh, donc les fermes de et les groupes 30 000 étaient assez proches, puisque les groupes 30 000 sont une extension des, des fermes de filles. Euh, donc ensuite, on a réalisé donc, la carte de densité et les zones de forte et faible de densité euh, sur toutes euh, les exploitations agricoles euh, de tous les dispositifs, et euh, moins de 2% de la région va être en, ne va pas faire partie donc de, la, de la carte de densité, ce qui signifie que euh, donc ces trois dispositifs sont complémentaires. Donc ensuite, on a étudié donc les facteurs pour expliquer la répartition spatiale des dispositifs. Donc les facteurs étaient euh, découpés en deux catégories, l'engagement des exploitants agricoles vers des pratiques plus agroécologiques et euh, l'engagement des exploitants agricoles dans un collectif. Euh, la première catégorie était également euh, découpé en trois euh, sous-catégories, donc les caractéristiques et dynamiques agricoles, donc ça va regrouper euh, les caractéristiques d'un territoire euh, en termes de système de production agricole et d'orientation technico-économique, euh, et euh, les dynamiques agricoles en termes de déprise agricole et d'urbanisation. Euh, donc, les facteurs réglementaires et institutionnels, euh, qui sont la réglementation, le cadre institutionnel euh, sur le territoire, qui peuvent contraindre ou inciter euh, les exploitants agricoles à aller vers des pratiques plus agroécologiques. Euh, L'occupation des sols et les facteurs euh, biophysiques, euh, qui sont les caractéristiques biophysiques euh, d'un territoire pouvant avoir une influence sur l'adoption de pratiques euh, agricoles. Et euh, donc, les dynamiques collectives, ce sont euh, donc les facteurs euh, sociaux et économiques euh, qui vont influencer euh, une action collective euh, structurée euh, sur le territoire. Euh, donc, ces données étaient différents types, donc surfaciques, par exemple, je connaissais la surface euh, des parcs euh, naturels euh, régionaux ou alors surfaciques en classe, par exemple. Euh, j'avais euh, des données qui regroupaient les zones montagnes et les zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques et je savais pour chaque commune si elle se trouvait euh, enfin, dans quel type de zone elle se trouvait ou alors si elle ne se trouvait dans aucune de ces trois zones euh, des données brutes par commune comme par exemple euh, le nombre d'exploitations agricoles d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou alors le pourcentage en pourcentage par commune comme par exemple euh, donc le pourcentage d'exploitation agricole produisant euh, en bio, qui est euh, donc le facteur qu'on va voir maintenant. Euh, donc sur cette carte, euh, donc les communes sont représentées en couleur suivant donc, euh, leur pourcentage, et euh, les communes qui n'ont pas de couleur sont les communes où il n'y avait pas euh, d'exploitation agricole biologique. Euh, donc sur euh, l'Occitanie, la moyenne est de 20% d'exploitation agricole biologique par commune, mais dans les zones de forte densité, ce taux monte à un quart, et dans les zones de faible densité, il baisse à moins de 15%, ce qui signifie que euh, les exploitations agricoles biologiques vont plutôt avoir tendance à faire émerger euh, les dispositifs. Euh, donc ensuite, on a euh, regroupé donc, les résultats pour euh, certains facteurs sur le diagramme, euh, radar que vous voyez. Donc, par exemple, pour la trame verte, on observe qu y a, euh, plus, euh, que, que le, le pourcentage de la surface occupée de par la trame verte est plus important dans les zones de faible densité que sur la région occitanique qui est même plus, imp plus important que euh, dans les zones de forte densité, ce qui signifie que la trame verte va plutôt avoir tendance euh, à euh, ne pas favoriser du tout, voire même empêcher euh, l'émergence des dispositifs. Par contre, pour la trame bleue, les trois taux sont très proches, ce qui signifie que la trame bleue n'a pas d'influence sur l'émergence de dispositifs. Donc ensuite, euh, les résultats de ces facteurs ont été, euh, ont été euh, représentés dans ce tableau-là. et donc euh, Il y avait des facteurs où les résultats nous ont euh, étonnés. Et donc, ils ont nécessité euh, une discussion approfondie avec euh, les partenaires euh, du comité de pilotage qui a eu lieu donc, euh, lundi dernier. Et donc, en conclusion, ce stage m'a permis euh, de découvrir donc, euh, un nouveau euh, domaine euh, d'application et de m'immerger euh, dans des équipes que je n'avais pas eu euh, l'occasion de la chance de faire euh, l'année dernière euh, lors de, de mon stage. Euh, j'ai également pris conscience des difficultés liées euh, à l'utilisation de données euh, imparfaites et donc les objectifs euh, émissions étaient remplis avec euh, la perspective de diffuser les résultats, donc euh, les cartes de densité, les zones de forte faible densité euh, des dispositifs et euh, donc les fiches euh, méthodes. Et donc ce, ce, ce stage a permis une première évaluation euh, des dispositifs et euh, de fixer un cadre pour continuer donc euh, ce projet de, de recherche qui se termine fin euh, 2022. Et donc euh, il, reste, il y a également des, des perspectives donc il reste de nombreuses euh, autres hypothèses euh, donc à tester euh, donc soit à euh, tester sur euh, sur tous les dispositifs ensemble voire euh, pour affiner les résultats sur les dispositifs euh, pris individuellement. Euh, il est également euh, possible de réaliser euh, le traitement euh, sur les trois niveaux et ensuite de comparer euh, les résultats euh, entre eux. Et euh, enfin, euh, une étude statistique euh, sur les liens de corrélation entre les différentes zones et les facteurs sera également euh, nécessaire. Et Je vous remercie euh, d'avoir assisté à ma présentation. Merci Constance, Donc je vais enlever le partage. Euh... Très bien, Eh bien bonjour à tous, donc, je suis Florent Thébault, donc comme Constance je viens de...